Salut, c'est Altyros, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va. Voilà, Aujourd'hui, je vais vous faire une petite, une petite vidéo assez rapide parce que je ne l'ai pas montré pied encore une fois. Je suis qu'avec mon téléphone et je suis donc en pleine forêt pour vous montrer comment, très efficacement, avec juste une machette, juste une machette, sans un autre, sans aucun autre outil, vous pouvez vous faire un abri contre la pluie parce que moi, bientôt, il va pleuvoir énormément, ce qu'ils ont annoncé ce soir. Donc, en que vous n'avez... Pas de tarpe, ce qui est une mauvaise chose. <rire> il faut toujours être préparé dans la vie. Bon, enfin, admettons que vous partez, vous avez, pas de... vous avez oublié votre tarpe. Et que vous n'avez rien pour vous protéger de la pluie. Voilà, quelque chose assez efficacement, que vous pouvez faire assez rapidement. Alors il vous faut simplement une machette. Moi, comme vous savez, j'ai la machette Gerber Gator Junior. Qui est aiguisée par mes soins. Qui fait bien son boulot. Hein. Euh... Et c'est tout. Bon, j'ai mon sac, bien sûr, mon couteau de survie et tout. Mais admettons que vous n'avez que votre machette. Comme on dit, l'expression, votre bite et votre couteau. Quoi. <rire> Donc, euh, très efficacement, vous pouvez vous en sortir sans être trempé comme un chien. Alors, il faut bien regarder d'abord l'environnement. Le, le, Essayez de trouver euh, déjà des branches assez solides, assez épaisses, assez grosses, qui peuvent déjà vous montrer à peu près une armature que vous pouvez vous appuyer dessus. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu cette grosse branche-là. Même à ce gros tronc ici, qui tout ça, qui va jusque là-bas. Je me suis dit, tiens, je vais m'appuyer dessus et je vais essayer de faire une petite maison avec un petit toit bien étanche, sans trop non plus passer 3 heures, parce que là il est déjà 6h30. Quand j'ai commencé, il était 5h30. Après, il faut prévoir aussi de, de, de, comment appelle, de faire votre feu, de récupérer du bois et tout, avant qu'il pleuve, parce qu'une fois que le bois il est mouillé, vous êtes mal barré. Donc j'ai regardé en mes alentours, j'ai vu qu'il y avait des, des, des, des gros troncs de liège pourris, vous voyez, comme celui-là là-bas, que vous pouvez séparer en deux et faire des tuiles avec. J'ai vu des belles branches, donc je me suis dit, tiens, je vais commencer. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par tailler cette grosse branche-là, qui était là où est plantée ma, ma gardère J'en ai coupé une ici, une là, bien grande, de plus de 4 mètres, qui rentre dedans, et une ici, la un rousière voilà. Une fois que j'ai fait cette grosse armature, j'ai comblé de, de branches que j'ai coupées ça et là pour pouvoir faire un, un toit de branches, de branchage en, en les entremêlant bien pour que ce soit bien uniforme et bien euh, épais. Je vais vous montrer un petit peu dans un autre, un autre angle pour que vous voyez bien. Voilà. On voit bien que c'est artificiel, hein, que c'est moi qui les ai faits. Ça s'appuie dans cette branche et j'ai rempli de... Au début, il y avait, il y avait partie du principe, il n'y avait rien ici. Donc voilà, j'ai quand même fait tout ça. Ensuite, j'ai pris donc, une fois que j'ai fait ce lit de, de, de, de, de branches, j'ai pris euh, donc, des tuiles, j'ai mis des tuiles de, voilà, de chaîne liège dessus, ce qui fait des, euh, un toit naturel. Hein. Le, le liège étant très étanche, on en fait même des bouchons, hein. donc c'est étanche contre l'eau, vous voyez et j'ai fait le système de la tuile. Ça veut dire une en dessous, une au-dessus. Une en dessous, une au-dessus. Tac, tac, ça enfin, tout plein en dessous. Et après, je les pose au-dessus. Vous voyez, j'ai fait tout un lit comme ça en dessous. Et tout un lit au-dessus. Voilà, des tuiles. Donc ensuite, alors, je vais délimiter exactement avec ces branches de liège. pour savoir exactement où c'est bien étanche. Donc là, je peux mettre ma, ma tente en dessous. C'est une tente monoplace de l'armée américaine. Vous savez, c'est des, des tentes, on appelle ça style tunnel qui a un ras de sol pour juste une personne. pour que vous soyez camouflé et, et furtif. Quoi. Donc c'est des, des tentes qui sont pas hautes. Vous voyez de l'autre côté, c'est bien protégé aussi. Vous voyez. Hein. Là des branches en dessus. Si j'écarte les branches, on voit bien qu'il y a des tuiles dessus. Hein. Quand je suis en dessous. Que je suis protégé. Voilà. Moi, comme je suis prévoyant et que je veux partir sans rien, forcément, donc de cette grosse branche-là, je vais tirer un fil jusque là-bas et je vais mettre mon tarp de part et d'autre et je vais mettre ma tente tunnel en dessous. Mon feu, je le ferai à l'extérieur vers là-bas. Je le ferai ou plutôt vers ici, plutôt. Parce que voilà, la fumée, comme ça, s'évacuera comme ça, mais je veux dire, elle ne sera pas mouillée. Mon feu ne sera pas mouillé. Je préfère plutôt le faire ici. par exemple, là Ici, et ma tente sera à côté. Je le mets à peu près ici. Et le, et le tarp, je le, dé, je le décalerai pour pas qu'il soit brûlé voilà, par le feu. Donc un petit peu plus décalé, comme ça. Ici, donc le, le feu ici, le tarp, je le, le mets à peu près là. Ça voilà. ferait commencer ici, la tente est pour aller là. Donc voilà. Ou même le feu, je peux le faire même plus loin. Hein. Je peux le faire, hein. c'est pas une espèce importante. Après, je, comme on dit, vous voyez voilà plutôt le mettre un petit peu plus loin le feu je dirais voilà et la, et la tente et l'espace euh, dormir je le ferai ici donc vous voyez je suis parfaitement protégé je sais pas si on voit bien ça se rend compte bien que la, la vidéo voilà vous voyez on voit même plus la lumière du jour c'est parfaitement euh, entre le, entre les branches il y a les, les tuiles qui vont dessus vous êtes parfaitement euh, à l'abri il n'y a aucun problème ça ça m'a pris une heure une heure euh, pour le faire sans trop forcer, sans trop me, me tuer à la tâche. Donc voilà. Après, il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais c'est pas tellement ça se voit que quelqu'un l'a fait... » Oui, là, je ne pars pas d'un principe pour être camouflé. Hein. Je pars d'un principe pour être protégé. Si vous voulez être camouflé, c'est sûr que le mec il voit ça, il va vous voir à 4 km. Mais moi, je pars d'un principe que vous voulez, voilà, pour être camouflé, pour être protégé de la pluie. Vous allez me dire aussi, est-ce que ça résiste au vent Vu comme c'est fait, ça peut résister à des vents jusqu'à 30 on va dire aller 30 40 km/h on va dire au dessus après ça peut ça peut s'envoler ça peut ça peut même c'est pas bon quoi c'est pas fait pour résister au vent par contre à la pluie oui des grosses grosses pluies ça va vous, va vous protéger surtout si vous cumulez ça avec un tarp comme je vous ai dit vous mettez un tarp en dessous c'est bon là vous avez 100% de de chance d'être sec toute la nuit sans souci déjà les tuiles ça va ça va arrêter à l'eau à 70% et le, et le 30% qui reste, rien qu'avec votre tarpe étanche au-dessus de votre tente comme ça, ça va stopper tout le reste. Et en plus, vous avez votre tente en dessous qui est étanche. Donc euh, pff, voilà, là, vous êtes, vous êtes tranquillos, tranquillos. Là, ce que je vais faire aussi, je vais. Vous voyez, là, ça commence ici, les tuiles. Et là, il y a cette partie-là. Je vais, je, vais des, des, je vais terminer, j'en ai encore les 6h30, je, je vais arriver jusqu'à 7h, 7h15. Je vais mettre des branches comme ça. Un petit peu pour me protéger un petit peu s'il y a du vent, de la pluie qui arrive de travers, juste là comme ça. Et ici, là, je vais mettre un petit peu de branchage encore, comme ça je pourrais mettre mon feu, à, à, à méton ici. Il sera évité, voilà, qu'il soit trop trop mouillé et de l'avoir trop à côté aussi le feu parce que c'est. de respirer ça toute la nuit, voilà, c'est pas trop mon truc, quoi. Donc voilà. Après, vous, comme on dit, vous vous accommodez comme vous voulez. Moi, je vous ai donné une, une, une version, il y en a des tonnes. Je sais pas si on voit bien comme ça. Je vais essayer de vous filmer dans tous les sens. Après, chacun fait sa version. Moi, je sais que j'ai profité du terrain. Ouais. J'ai vu du bois pourri, là. du liège. Des écorces comme ça. Vous les partagez en deux. Vous pouvez faire des, des tuiles. Voilà moi je Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Chacun, c'est pas comme Mais le tout, c'est pas paniquer. Et de bien profiter voilà, des, des éléments. Voilà. Voilà On voit bien mon toit et tout. Là, ça protège bien. Il hein. n'y a aucun problème. J'ai déjà testé, comme je vous dis, avec du vent jusqu'à 50 km h